Millificent. C'est horrible hein. Je crois qu'on va prendre Millificent, mais c'est horrible. Twitch ne fait vivre aucun jeu. Ce qui fait vivre un jeu c'est l'oseille que le joueur moyen met dedans. Bah Twitch ça peut aider les jeux quand même. Regarde là avec le jeu Harry Potter en ce moment, Hogwarts Legacy. Il y a beaucoup de gros streamers qui est en stream. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent le jeu. Ou qui ont eu envie de l'acheter parce qu'ils ont vu du gameplay sur Twitch. Donc ça aide hein. Non non ça aide beaucoup. Bon. Pourquoi il n'y a pas de mecha dans ce jeu On va prendre ça. la peine d'avoir le choix entre quatre héros si c'est pour avoir ça ça c'est clair que j'avoue on me donne les quatre plus mauvais je vous souhaite un bon combat nice pas ouf mais c'est pas des mechas mais ça existe. Parce que le jeu paye Twitch pour mettre un bounty dessus. Donc au final c'est de la com. Non? Non? Twitch paye pour mettre un bounty dessus. Le jeu paye Twitch pour mettre un bounty dessus, c'est-à-dire? Non pas du tout. Je pense que le jeu il sort. Twitch, Twitch il contrôle pas Twitch. Twitch ne contrôle pas Twitch, c'est les streamers qui contrôlent leur plate Leur... Euh... À leur chaîne je pense qu'ils ont rien dépensé hein. je pense que le jeu en tout cas par rapport à Twitch je sais pas ce que c'est qu'un bounty non c'est quoi tu vas me l'apprendre je pense enfin, si tu le veux bien Le e-sport, c'est de la super com pour le jeu enfin, C'est toujours une com en plus, mais la super com, ça dépend. Sur Hearthstone, ça n'a pas été de la super com, c'était de la com existante. Ça, non Est-ce que quand on joue un serviteur, c'est comme si on l'a invoqué Vous invoquez un mecha. On le joue, on l'invoque, non Comment ça marche, ce nouveau truc Comment ça marche, moi mais bah, Ça me paraît logique. Mais... Ouais, ouais. Enfin, un poil logique. Sinon, c'est vraiment injouable, ça. Euh... Dans ta, patch, dans ta page Twitch, tu as genre. Si tu joues 3 heures à ce jeu, on te file X euros si tu fais Y viewer. Ouais, mais. Euh... De temps tendre... en Attends. C'est ça. Hein. De temps en temps, Twitch euh, donne des euros aux streamers pour jouer à certains jeux. Tu le vois assez rapidement, genre une journée, tous les gros streamers jouent au même jeu qu'ils ne jouent jamais d'habitude. Ah, ok. Moi, j'ai... Ah ouais, ok. Je sais pas comment ça marche pour les streamers, mais... Parfois, moi, j'ai des choses comme ça sur Twitch, mais c'est... En général c'est des scores un peu compliqués à réaliser, enfin après moi je joue que Hearthstone donc quand je joue à un autre jeu en général les audiences sont inférieures mais... Euh... Mais souvent c'est quand même... Euh... il faut quand même des... beaucoup d'audiences, qu'ils te payent. C'est genre moi par exemple ma moyenne d'audience elle est à... sur euh... Hearthstone elle est entre 400 et 500. Bah parfois euh... j'ai ce genre de truc avec si vous jouez à ce jeu pendant je sais pas euh... deux heures, et que vous avez, euh, je crois que c'est 576 viewers. Vous avez ce prix là. Donc, je ne fais pas 576 viewers sur euh, un jeu que euh, personne ne connaît. Et, euh, et après ils disent si vous avez la moitié. Genre 260, euh, ouais la moitié, genre 276. C'est chaud quand même. Enfin, euh, de 200 et quelques. Et euh, vous avez euh, la somme divisée par 4. Et si vous ne faites pas ça en moyenne, c'est-à-dire hein, que quand tu commences, tu n'es pas dans la moyenne. Si vous n'avez pas ça en moyenne, on ne vous paye pas. Donc, ça existe, ce que tu dis, Gigi. Mais je... Je ne suis pas sûr que les streamers fassent ça. Et je pense que c'est une, vraiment une grosse minorité ou alors les tout, tout petits streamers qui tentent des, des gambles, mais ça ne marche jamais. Hein. Enfin, franchement... Euh, moi chaque semaine j'ai un espèce de jeu comme ça qui est proposé, par curiosité je regarde mais je me suis jamais dit il y a peut-être moyen, hein. <rire> il y a peut-être moyen d'y arriver. Hein. Donc euh, non non je pense qu'au Warg Legacy ils ont rien payé, c'est juste que le jeu il était un petit peu annoncé et puis voilà. La majorité des streamers sur Twitch ce sont des streamers multigaming, donc forcément euh, eux ils jouent au jeu du moment, ils doivent surfer sur le jeu du moment. Il n'y a pas beaucoup de streamers qui jouent qu'à un seul jeu ou un type de jeu. Et en général, c'est souvent les jeux de merde. Hein. C'est souvent des jeux de merde qui payent Twitch. Je pense qu'ils payent Twitch pour mettre en avant le jeu par ce système-là. Mais justement, c'est souvent des jeux. Euh, tu te dis, euh, pff, franchement, si on me propose pas, j'y joue pas, quoi. Donc, euh, c'est encore plus compliqué, d'autant plus compliqué de faire, de faire le nombre de viewers euh, demandé. Euh, on peut re-up à 23. Je propose un petit up. Hein. Non, mais je prenais Hogwarts comme exemple Lambda. Je dis pas qu'ils ont fait pour lui. On parlait de tweets et de communication. Oui, mais c'est très, très, très, très rare. Quand bien même, je pense que les streamers n'acceptent pas vraiment. Je pense qu'il y en a... En fait, je pense que c'est les petits streamers qui parfois acceptent en se disant, bah peut-être que je vais gagner avec ça, de l'argent. Et il y a bien une phrase. Hein. Je, je, vais, je vais essayer de voir moi si j'ai un jeu en ce moment comme ça. Pour vous donner un peu des chiffres. Euh... C'est où C'est peut-être dans tableau des offres disponibles. Non, j'ai rien en ce moment. Mais c'est vraiment marqué. Si vous faites pas, si vous faites en moyenne sur les deux heures moins de la moitié des viewers requis, vous gagnez rien du tout. Donc tu peux streamer pendant deux heures et gagner rien. Et je pense qu'ils qu gagnent leur bise là-dessus. La majorité des gens ils acceptent, mais ils font pas le, les viewers requis. je pense que c'est au ratio de ce que t'as comme euh, viewer donc même les gros streamers même je sais pas Gotaga qui a je sais pas en moyenne 5000 viewers on va dire je sais pas combien il a en moyenne on va dire 7000 bah peut-être que lui il faut qu'il stream un jeu à euh, en moyenne 7000 et minimum 3005 sauf que aussi bien sur un jeu random il sera peut-être même pas à 3005 Euh, je serais bien un up En fait j'aime bien le up parce qu'il me permet d'aller chercher euh, les démons pour le groupe terre Enfin groupe terre avec contremaître ça marche quand même bien Je suis à 38 aussi Cette vie subordonnée à la publicité permanente c'est l'angoisse un peu non Alors moi je monétie, je mets pas de publicité sur Twitch et sur YouTube, y a c'est naturel quoi. Enfin en fait, les pubs c'est de base. Donc, euh... enfin c'est pas c'est pas de base. C'est toi qui décides, mais on va dire que c'est quelque chose qui ça change. Enfin, tu le mets dans ta dans le dans ton dans ta mise en place de vidéo. Euh, à un moment, tu un... mets les titres, les machins, et après on... tu mets les publicités et puis voilà. Donc euh... non, c'est pas l'angoisse. T'as l'angoisse si t'es angoissé. mais T'as l'angoisse si t'as pas un bon... Euh... Une bonne façon de faire. C'est sûr que si tu fais qu'une vidéo par euh... semaine. Ou on va dire une vidéo toutes les deux semaines. Et que c'est censé être une grosse vidéo machin. Enfin, ou même les streams. Si tu fais très peu de... Enfin ouais non. Bah, pff, je sais pas. Non j'ai pas l'impression. Encore si tu me dis les vues. Une vie subordonnée au nombre de vues. Là ça peut être angoissant je pense pour pas mal de youtubeurs. Est-ce que l'algorithme va les mettre en avant, machin, machin Mais euh, pff, Après, il faut arriver à trouver un système qui fait que tu n'es pas angoissé. Hein. Moi, je fais deux vidéos par jour, il euh, n'y a pas d'angoisse. Hein. Même si mes vidéos elles font euh, 3000 vues. Euh. <rire> je sais qu'à la fin de, du mois, ça fera un certain nombre de, de, de, de, de centaines de milliers de vues qui me, fera un, qui me permettra de continuer mon travail le mois d'après, et puis re le mois d'après, et puis re le mois d'après. Bon ça d'abord, hein, ça c'est sûr qu'on va l'acheter. Quoique. Hein. Ah c'est sûr. En vrai ça c'est sûr. On t'en l'acheter maintenant. Vrai, Même si on n'a pas grand groupe terre, on va tendre vers. Romanted, ancêtre. Ancêtre est pas mal. Ça c'est cool, ça peut te donner un triple. Ah, c'est rigolant ouais, enfin, c'est très fort. C'est pas de la pub la petite anime en haut à gauche euh, Non c'est mon, mon euh, partenaire Konix de, de matériel. Genre ma chaise, ma souris, clavier etc. J'espère qu'on a déjà vu cette partie. C'est laquelle euh, C'était la game d'avant. Oh, même la En vrai, les deux games bar j'ai joué ça. C'est rigolo. Bah, en vrai, dès que tu turbo up vite, oh, pas, dès que tu arrives à vite, up. L'ancêtre, c'est vraiment une, une, une, vraie, une vraie façon de... Pas forcément de gagner, mais en tout cas de créer. Le fait est que ça, ça doit arriver vite, sinon tu peux pas. Pichou, je t'aime. Pourquoi J'ai dit quoi Bah, c'est gentil. Merci en tout cas. De plaisir. Ah, oh, t'es sympa toi. Ah, le plus beau. Lui, je l'aime vraiment. Lui, je l'aime d'amour. C'est cool. Hein. Après, il y Murloc, ça. Je dire, ça casse un peu les bonbons, mais. On va un entourloper. On reste comme ça ou on. Les manas, c'est un peu de stats. Attends, on va le finir par le virer, donc je pense qu'on va roll. Ton petit, c'est pas de la pub, c'est mon partenaire, tu me fumes. Bah. Euh, ouais. Ah ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. Ah, parce que c'est une publicité. Ah, mais en vrai, je suis pas obligé de le mettre. Hein. C'est parce que moi, j'adore Konix J'aime bien Konix, et je trouve qu'ils sont super sympas, ils m'envoient du matos, et puis, euh, puis on s'entend bien machin. Euh, bah, le gars est cool, le gars avec qui je communique est cool, ils m'ont invité dans leur loco à Paris, c'était super sympa et tout. Donc euh, ouais, ça me paraît normal de mettre... Euh, ça me paraît normal de mettre le logo, quoi, de mettre en avant. Il m'aide en vrai dans mon activité, hein. il m'aide énormément dans mon activité. Donc, euh, Je suis pas obligé de mettre le logo, mais bon c'est quand même un peu normal de le mettre. Hein. C'est important de se mettre bien avec les gens qui vous font confiance. Tout en ce travail. Moi je travaille avec peu de marques, mais les marques avec qui je travaille, euh, maintenant je travaille depuis... Euh, C'est souvent des, des, des, des partenariats on va dire qui durent parce que... à partir du moment où elles sont respectueuses de mon travail, moi je suis respectueux de, de leur... Euh, on va dire investissement sur moi. Merci Maxouf du 81. Merci beaucoup, merci pour le Prime. C'est gentil. Ça se passe, ça se passe. Je suis à 25, faut faire gaffe. Bon, ça, ça peut être cool. Fort mobile. Pourquoi je trouve pas de taunt Je l'achète hein Faites ça oh, Je pense qu'il y a mieux quoi Faites euh... ça quand même Merci uh, Plap, uh, merci beaucoup. Merci Ball Prime. Ils il pourraient te fournir un code promo pour ceux qui te suivent. Leurs produits sont sympas, mais un poil cher. Conix Ah non, moi je trouve que justement, c'est rigolo que tu dis ça. Je trouve que leurs produits sont euh, vraiment, vraiment corrects niveau prix. Pour moi, c'est du matériel qui est entre le moyenne gamme et le haut de gamme. Et par contre, prix euh, très très bas. Ah non, je trouve justement qu'ils sont vraiment pas chers, mais... Ok. Là, tu confonds avec une autre marque, non Je pense qu'on va commencer à prendre ça. Voilà, on a, on a un board qui est cool. Mais... Est... Il est très très resserré. J'ai peur de pas passer. Je sais pas. Ça, ça m'a l'air sensé, mais... Euh, malheureusement les accessoires labellisés gaming c'est plus cher que ce que ça devrait je trouve mais bon si... ils sont le marché ils ont raison il bah, les... y a beaucoup de marques de gaming mais moi c'est ce que j'aime justement dans Konix pour le coup alors peut-être qu'il y a des trucs qui sont plus chers que d'autres par exemple la chaise elle coûte 500 balles donc c'est vrai que c'est pas mal c'est pas donné mais c'est une chaise qui chez les autres marques coûte un petit peu plus cher mais c'est vrai que c'est un truc pour le coup c'est une chaise qui est haut de gamme mais euh... moi, je, ce que j'aime pas dans, dans les accessoires gaming, c'est que justement, en général, à partir du moment où c'est marqué gaming, c'est plus cher. Et voilà, c'est ce que j'apprécie chez Konix, quoi. C'est que bah, c'est du, du matériel gaming, mais à prix non gaming. Voilà, en gros. Par exemple, là, c'est la chaise, on va dire le dernier modèle, mais la chaise que j'avais avant, je crois qu'elle valait 150 balles. Hein. Et c'était une super chaise. Hein je l'ai gardé euh, 3 ans et demi 4 ans peut-être elle est horrible cette game en même temps le perso il n'existe pas On moque de ça. les rouillas. Euh... 500 euros ah oui perso je préfère les mettre dans un siège ergo rect c'est quoi ergo rect. siège er... ergo rect ergo rect c'est bien ça Ça a l'air tout bizarre. Ah bon oh, j'aime pas, ça a l'air mou. Ça a l'air euh, léger. Moi ce que j'aime, c'est les fauteuils lourds. Genre ça c'est un tank le machin. Et en fait, je peux faire ça en arrière, bim, bim, mon dos, il est tout le temps droit. En fait, quand je stream, mon dos, il est 100% du temps, du début à la fin, tout droit, tout le temps. Je peux me mettre comme ça, il est droit. Je peux me mettre comme ça, il est droit. Je peux me mettre comme ça. Je peux me mettre comme ça, il est droit. Et le machin, il bouge pas, c'est trop cool. Euh, on a passé. On a les droits. On a les droits. On vire euh, à gamme à gamme, chance. Herman Miller, ça vaut cher, ça. Herman Miller. Ah ouais, mais Herman Miller, c'est genre méga cher, non? Herman Miller siège. Ah ouais, mais 1600 balles, c'est dégueulasse. 1600 balles dans une dans un siège En vrai, je pense que j'aimerais tellement vous inviter chez moi, sans blaguer, hein, je vous invite chez moi et vous testez ce siège. Franchement, ça, c'est sûrement le meilleur argument de vente que je, <rire> que je pourrais donner. Franchement, il faut l'essayer. Ça, c'est un siège, il faut l'essayer pour l'adopter, sans blaguer. hein. Et Des sièges gaming, j'en ai essayé dans ma vie, hein. des milliards. Hein. Mais un hein, comme ça, sans, mais sans exagérer, parce que moi, j'ai souvent des problèmes de dos en plus, hein, vu que je suis grand. J'ai très très souvent des problèmes de dos, et ben bah, depuis que j'ai ce siège j'en ai plus aucun. Bah je peux pas vous inviter parce que j'aime pas inviter des gens chez moi mais... <rire> mais en vrai, euh... juste tu essayes, tu te dis mais c'est bon je l'achète. <rire> Bref. Je mesure 1.85 à peu près. On va quand même pas gagner cette game, ce serait honteux. Sans blaguer. Projet X à la part de Fijou. Projet X, c'est les, les, les jeunes qui font la fête, c'est ça Ouais, moi j'aime pas trop faire la fête. <rire> moi je suis un vieux qui fait pas la fête. BOOM Il se passe quoi dans cette game Parce que j'ai pas suivi encore pour le moment ce qui se passait. Je vais essayer de me concentrer au moins, au moins un tour. Alors. J'aimerais bien trouver un autre comme ça. Comme ça je vends mes créas. En vrai il est possible que ça, ça soit meilleur que ça. Ah non ça a pété mon murloc. Ah c'est psychos. Ah c'est con ce que je dis. Donnez-moi, donnez-moi des dragons. Oh, chronore oh. Mon Cronor mou. Un serviteur de perdu, une pièce de bah, en vrai, on peut virer lui et garder le taunt. Ou on vire les deux. Un peu vénère de garder... Le problème, c'est qu'il a des poisons. Je pense que c'est le play, mais c'est horrible. Dans le mille. Sans exagérer, des sièges ont été des milliards. Ah ouais, c'est vrai que cette phrase est rigolote. Une de l bah en fait ça dépend s'il a beaucoup de poison ou pas Bob. Oh le fakir. Je suis un génie. En fait je suis un génie du mal. En fait je suis un. Je... En fait je suis vraiment un génie du mal je crois. Oh je suis Satan dans cette game sans déconner. Hein. Merci euh, Gaia Jess. Merci, merci beaucoup, merci pour ton aide. Je suis un génie, je suis un génie mais incompris, enfin si, compris en vrai. Ah c'est de l'art là, là c'est du modigliani. Je fais n'importe mais je suis tellement doué que j'arrive à faire des choses. En fait mon instinct, incroyable, hein. attendez je vais quand même réfléchir. Lige ou quoi, on n'a pas d'infos. wow. Bon, on va sûrement tenter ça, histoire d'avoir hein, une protection. Vous êtes des besoin de protection J'ai pas besoin de protection. Protection pour eux C'est de quel film ça Attendez. Putain euh... enfin, mais j'ai que de la caille sérieux. Sans déconner, c'est cailleux. Hein. On fait ça pour le prochain tour, si jamais prochain tour il y a. Maudit, je suis le maudit Gliani, exactement <rire> Je suis Gliani mais en maudit je suis En mode ultra euh, ultra instinct, c'est clair. Call de police, but not for me, non c'est pas ça. Ok. Merci à le poumon, merci beaucoup, vous avez pas trouvé le film, c'est pas grave je vous en veux beaucoup, merci, ah zut, ah, on peut pas le battre lui oh attendez mais, ah non, je perds quand même, oh, j'ai cru que j'allais l'escroquer, j'ai cru que ah non de toute façon il était à 22, fallait partir en mode full escroque Millificent, tellement fou ce perso, sérieux. Comme ça, j'ai contrôlé mes adversaires. Comme, ça. <rire> comme un petit pantin, là. Sacré perso, en tout cas. Vraiment, c'est... Très, très bon pouvoir héroïque. J'ai adoré, perso.